Oulala, pourquoi il a l'arrêt lui Non, n'importe quoi. Et Lui il recule. Mais ça va pas. Mais non, mais tu crois toujours que t'as tout vu dans cette région. Kunaise, une Tungo qui recule dans un tunnel à 80. Et un camion qui pile, du coup. La semaine démarre sur les chapeaux de roue. Et eh bien salut tout le monde, j'espère que ça roule et que vous avez passé une bonne semaine, euh, ainsi qu'un bon week-end dernier. Euh... Bah, Dites-moi un peu ce que vous avez fait le week-end dernier, cette semaine. En voilà, On est lundi, moi ce week-end, euh, au vendredi ça me dit rien, et dimanche je vais voir les potes du rugby. Oh, un scandale. Un scandale, on avait match, moi j'ai pas pu jouer du coup à cause de mon... ma broken finger. On gagne 24-23 à l'extérieur, le match il s'arrête sur un essai à nous, 3 minutes avant la fin du chronomètre, du temps. Ça va faire parler je pense, on reprend la première place du classement. <rire> Vraiment, le match de la coupe du monde de Qatar quoi, tu vois. Payé dans tous les sens, sauf que évidemment on n'a rien payé parce qu'on n'a pas un rond, on n'a déjà pas de quoi se racheter un nouveau maillot. Donc euh... Mais voilà, ça fait un dimanche bien rythmé, petite troisième mi-temps pour célébrer ça, Je connais. Et voilà, et vous alors Oh, ce cadif, ce camion là on le croise tous les jours mes amis, je vous le montre pas à chaque fois mais... maintenant je veux, je vais vous le montrer. Première fois de la semaine. Quoi qu'il va se passer lui, merci compagnolo. J'ai un gros problème avec la synchronisation mon main-pied là depuis tout à l'heure, j'arrive pas à passer une vitesse correctement. Allez on se remet dedans mon garçon. Ça va faire un suraccident, il va y avoir un mort c'est sûr. Je me suis fait mal au doigt là. Hum, je pense que j'ai foutu. J'ai mal Il n'y a pas de périph' pour rentrer, ça fait bien plaisir. Un petit détour en Paname. Il n'était pas très content de monsieur Allez, on retravaille la coordination, tout va bien se passer. Quel Google, putain. J'ai reçu un bout de quelque chose là, je sais pas ce que c'est, on aurait dit de là. Un bout de chiotte de l'émail, incroyable. C'est bizarre le temps là. On dirait qu'on roule à Chamonix quoi. On voit pas plus loin que 100 mètres. Bah dis donc pour une fois que c'est plus chargé à 14 h qu'à 18. Inexplicable cette région. Ouais. ouais problème trop chef. Chaque problème une solution. Et bah, et bah et bah et bah et bah 500 et bah, et bah, il y a des lignes. J'avais pas allumé la caméra. Ça fait 25 minutes que je roule et que je parle dans le vide. Aïe aïe oh, On avait rien loupé. Hein. Quel blaireau. Ah nos amis les vélos et leur parfaite maîtrise du code de la route. Oh, oh, oh. Il va très vite lui, très très vite oh, Le camion il sortait, il était sur l'avant-dernière voie au niveau de la sortie Il est ambitieux, hein. optimiste même Et ça l'a fait, heureusement oh, qu'il n'y a personne Ah non, mais là, les, les conditions, euh, la visibilité, c'est incroyable. C'est pire que tout à l'heure, on ne voit même pas le haut des bâtiments de la rue, là, déjà. Truc de fou On à 17 000 mètres d'altitude ou quoi Il y a des coins en Ile-de-France, euh, genre à Versailles. C'est assez vallonné, paradoxalement. Enfin, paradoxalement, non. C'est assez vallonné. Et tard le soir, en hein, début de nuit, euh, quand il m'arrive d'y aller, euh, tu, tu, tu te retrouves dans des nuages de brouillard. Bah ici... Euh... C'est très très rare quand même, c'est incroyable. Il n'y a plus de saison ma bonne dame. 3 du mat, je suis rincé. Chelou ton moteur. Hein. T'es allé chez le veto là Oh non mais regarde-moi ça, c'est incroyable. C'est même On voit même plus devant nous dans l'avenue là. J'adore. tu vois moi je suis arrivé fort j'ai freiné tard mais alors c'était moins une pour le flash là. il est beau ce bâtiment c'est dur c'est Nike il est beau hein encore failli se faire avoir j'étais laissé emporter par l'élan il est très dessus là quand ça fait des années que tu passes ici euh... Faut pas baisser la garde hein. là c'était chaud hein. oula il a dû avoir un gros quelque chose j'ai pas vu au premier coup d'œil, donc on va pas s'attarder, tourner la tête et euh, risquer de se faire avoir aussi mais à mon avis là c'est quand même très rare qu'il y ait carrément le camion d'intervention de... incendie là, des pompiers hein. pas bon, pas bon pas bon, pas bon hop, le camion Leclerc hier on n'a pas pu parce que je suis allé très tôt enfin hier tout à l'heure sur le prochain trajet, aller non plus, puisque demain j'ai rendez-vous à 14h. Oh, ça va me tuer ça! Oh, non, ils s'installent en fait. Ils s'installent, ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai que ça a été vide pendant très longtemps ce bâtiment. Je vous disais dernièrement qu'ils partaient, bah non, ils ne pouvaient pas partir, il n'y avait personne. Grand Benet, je suis quand même pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Que c'est chiant les gens qui se mettent au milieu, qui vont pas vite, et quand tu les doubles, ils accélèrent. On dirait moi. C'est insupportable. C'est pas le petit rétrécissement on ne voit pas trop soudain. Incroyable. Alors lui, j'étais pas sûr de l'avoir comme ça Et là le jour où il dérègle ces deux feux là Je suis mort Surtout s'il décide de contrôler au même moment Est-ce que vous voulez qu'on essaye D'aller voir les décorations de Noël dans Paris Une nuit je peux faire ça Je peux essayer de repérer les endroits Où ils se sont donné de la peine Et euh... Ils se sont donné du mal ou ils se sont donné la peine de se donner du mal et puis euh, on regarde ça tous ensemble dites moi dans les commentaires, ça vous branche c'est pas bon signe en général quand ça bloque dès maintenant j'espère que ça va aller encore une fois, j'ai rendez-vous dans 14 minutes et je suis à 25 minutes de route du boulot ouais, voilà. Je crois que ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est quand je me fais la réflexion et que je vous le dis, je rigole. Comme un enfant de CP qui avoue une bêtise sans prendre conscience que c'est une bêtise, quoi. Oh, merci, beau geste. Tiens, bon... tu vois on le voit tous les jours, mais bon là il a un problème le pauvre Je m'attendais pas à le voir si tôt Alors là on fait face à un problème mes amis, une auto-école sur le périph C'est absolument pas autorisé Le saviez-vous Prendre le périphérique lors d'une leçon de conduite est strictement interdit Coup dur. Coup dur. Bah, ça va coûter cher. Bon, bah, on n'est pas trop en retard, hein. deux minutes. Il s'est passé un truc magique sur la route, je pense. Mmh. Accélération. Qu'est-ce que... Bah oui, c'est un endroit curieux ça pour attendre la vie, quoi. Au milieu d'un passage piéton, euh, on a trouvé mieux. Hein. Et eh bien, bien couvert et quand il pleut pas, c'est pas complètement désagréable ce froid là. Toi décale-toi Clio parce que. bon oh, mais c'est pas passé loin. Allez, pas de Et conduit à une main, la deuxième main sur la putette. Calé dans mon garde-boue, c'est un plaisir. du trafic hein, quand même jeudi soir enfin vendredi nuit euh, 1h40 il euh, y a un poil de monde hein. pas assez pour me déclencher une crise d'agoraphobie mais enfin pas falloir que ça se répète et que ça augmente hein. ah, sympa, ça clignote Allez! Oula, oh et non, on va pas au boulot? Qu'est-ce que je fous là, moi? On ouais, va chez le toiletteur. Ah, oh, les habitudes, hein. Il faut les gommer. <rire> Il est sur le fil, lui. Il aime le danger. Bon, allez! tourcher tout ou coiffe il fait froid hein. oh, j'ai déconné la mettre ces gants là on ne m'y reprendra pas heureusement que c'est juste à côté hein. et bien c'est une bonne chose de fait on va rentrer à peine le temps de se réchauffer les mains qu'il faut repartir Ouais, ils ont mis un truc pour enfants derrière le primaire là ou quoi ah non ils vendent des sapins j'avais même pas vu trop bien oh, c'est beau le petit pingouin. il a tous les enlui as ah, personne à aller là, il y avait un monde oh ouf là, là incroyable c'était une belle bête là. alors ça y a, qu est, qui que tu vois ça le mec, épouse arrêté, devant une place de parking sans lumière, sans rien il y a de la route oh, aïe aïe aïe aïe C'est clairement pas ici qu'on a inventé l'intelligence hein Bon bah les amis Merci d'être resté jusque là Bonne semaine Bonne fin de dimanche Dites moi un peu ce que vous prévoyez ce que vous avez fait et tout Et puis on se retrouve vite peut-être que la semaine prochaine je me chauffe à faire une vidéo par jour comme avant je bon Restez branché pour la suite ciao